Enfin, on, a fini, on a fini un petit peu la session précédente sur des questions sur les data centers donc ça tombe bien puisque je vais vous parler du, enfin, du projet qui est en train de finir de réalisé du data center mutualisé interétablissement sur l'île de France donc qui est porté par l'université numérique Île-de-France donc pour ceux pour lesquels c'est pas forcément évident, je vais revenir un petit peu sur ce que c'est que l'université numérique Île-de-France je vais aussi vous parler un petit peu de la genèse du projet parce que certains en ont entendu parler, c'était une claude le, la, le format qu'a pris ce, ce data center d'un groupement d'intérêt économique, donc on va parler aussi de l'offre parce que sûrement ça vous intéresse. Euh, avoir aussi un retour sur une enquête qu'on a fait sur les demandes d'établissements dans l'île de France, et puis après Guillaume vous fera un retour d'un établissement qui a fait le choix de déménager 100% de son infrastructure dans ce data center. Alors, l'Université numérique Ile-de-France, très rapidement, c'est une structure de mutualisation euh, de, du, du, de l'ensemble numérique sur le, le, la région dîle de, de france Et c'est un service interuniversitaire -inter qui a été très longtemps porté par l'Université Paris 1 et qui est aujourd'hui porté par l'Université Paris 13, dont je suis aussi le dessin. Ça a été créé dans les appels à projets, pour, si vous vous rappelez, pour les plus anciens, sur les universités, les universités numériques régionales, en 2005, qui était porté par le ministère à cette époque-là. Et dans la plupart des, des, des régions, ces, ces, ces dispositifs ont été intégrés dans les communes, euh, parce qu'il y avait une unicité des communes sur les territoires. Mais euh, en donc ces, ces, ces, ces structures étaient à la fois soutenues par le ministère, mais pour la région Île-de-France aussi très soutenues par la mairie de Paris et la région Île-de-France. Euh, en Île-de-France, ça a persisté jusqu'à aujourd'hui parce qu'en Île-de-France, il y a huit communes et il était difficile qu'une seule commune pilote le, le, le, le, la, la politique numérique sur le territoire. Donc, euh, ce qui a été fait, c'est qu'il y a eu une transformation de ce qui s'appelait à l'époque l'UNPIDF. L'UNIF aujourd'hui en intégrant l'ensemble des VP de communes dans la structure. Donc actuellement, cette, cette, cette structure regroupe les 20 établissements et les 14 universités d'Île-de-France, les 5 des 8 regroupements d'établissements, les 3 CRUS, puisque l'Île-de-France a la particularité d'avoir 3 CRUS, et ça représente à peu près 450 000 étudiants, 23 000 enseignants-chercheurs et 27 000 personnels. Voilà. Et aujourd'hui, euh, cette structure ne fonctionne que par la cotisation des membres euh, qui s'acquittent d'un montant qui fait vivre la structure et puis après d'un montant euh, au, à la consommation de chaque service. Donc euh, cette, cette structure qui euh, euh, s'articule à peu près sur trois, trois grandes offres. Une offre de formation pour les personnels donc qui va de la construction de salles de vente euh, pour, le, pour, pour les, pour les pour faire des formations pour les personnels, jusqu'à la mise en place de formations pour les personnels, la développement, la, le développement et la mise en œuvre de certains services mutualisés. J'ai mis quelques-uns pour, pour comme exemple une plateforme qui s'appelle Réseau Pro, qui sert à l'insertion professionnelle, une plateforme de la mutualisation des offres de, de formation sur d'orientation sur sur l'ensemble de l'Île-de-France, voilà, et d'autres d'autres d'autres usages et services numériques, et puis aussi d'infrastructures. Donc, pour revenir à la jeunesse du projet, il y a eu un projet en, en Ile-de-France qui s'appelait Unif-Claude, euh, qui est parti euh, du même constat finalement que les, les présentations qu'on a eues aujourd'hui, de besoin de mutualiser, de sécuriser, de rationaliser, enfin tout ce que nous a dit Mehdi, euh, qui a commencé en 2010. Donc, euh, il y a eu un financement PIA pour ce projet, euh, qui, en 2011, et la mise en place d'un démonstrateur sur deux sites, qui s'est réalisé entre 2011 et 2013. Et puis finalement, ce projet a été pour moi intéressant, parce que même s'il n'a pas monté à l'échelle, il a ouvert les voies, il était peut-être un peu trop en avance, mais il a ouvert la voie sur ce qu'on voit aujourd'hui, et justement, il a, au niveau des collectivités territoriales, il a été repris avec, euh, comment, avec intérêt euh, dans une étude euh, qui a été faite par le département du Valoise, qui, qui a repris cette étude et qui s'est dit, ben, c'était quand même intéressant, et on pourrait peut-être faire quelque chose euh, au, au, au niveau de l'île de, de, de France, en tout cas de leur département, mais plus largement de l'île de France, euh, sur cette voie-là. Et ce qui a abouti à un groupement d'intérêt économique d'infogérance d'un service communautaire de data center, dont je vais vous parler. Donc, ça a été inspiré par les travaux, entre autres, par les travaux de Cloud, et le département des Valdoises a profité aussi d'une opportunité d'avoir sur leur département un site de, de l'ODF qui, qui, qui était en réhabilitation, et avec un intérêt d'EDF de, de porter des, des sujets de ce type-là, avec euh, une orientation d'avoir des data centers plutôt... Euh, c'est-à-dire économique et en termes d'énergie. Donc l'intérêt commun de ces différents partenaires, ont fait qu'ils sont allés chercher des partenaires autour. Et donc ils se sont adressés à, à l'université de Sergi-Pontoise qui a eu aussi, dont le président a eu l'intelligence de le porter au niveau de l'ensemble de la région. Et c'est comme ça que l'UNIF a, a choisi de. Enfin, le conseil d'administration de l'UNIF a choisi de s'intégrer dans ce projet de groupement d'intérêt économique. Alors, pourquoi la choix d'un GIE Pana et pas d'un AGIP ben Pour des questions de souplesse hein, et, et en plus de pouvoir travailler aussi dans le, dans le cadre de ce groupement avec, euh, des, avec EDF, avec des entreprises du secteur privé. Donc, aujourd'hui, voilà, le GIE a été signé en 2018 et regroupe un certain nombre d'acteurs, Donc d'une part des communautés, de la communauté universitaire, donc avec l'UNIF pour l'ensemble des universités de, et des établissements de l'enseignement supérieur d'Île-de-France, et puis deux établissements du Val d'Oise qui étaient là d'une manière historique, et puis après la région Île de France, donc des, con, des collectivités territoriales, la région Île de France, le département du Val d'Oise, et puis aussi euh, euh, des comment, des gens de la communauté des établissements de santé, donc euh, l'agence régionale de la santé de l'Île de France. Alors maintenant, je vais passer à l'offre, donc effectivement, donc ce, ce, ce, ce groupement s'est intéressé. Donc la, le, le, le site sur lequel est, est construit ce data center est un site assez vaste, donc qui, qui justement, comme, le, comme l'a comme dit Mehdi, permet d'envisager de, d'augmenter de, la, la, la capacité de ce data center. Mais aujourd'hui, la capacité qui a été choisie pour démarrer est une capacité de, avec deux salles machines de 300 m carrés et... Enfin, entre autres 500 mètres, 520 mètres, 540 mètres carrés pardon, de salles autour pour l'accueil, on verra, pour, pour différents usages autour du data center. La performance attendue, c'est celle d'un tiers 3, plus, donc voilà, avec une, une faible, une, une, économie, une, une performance énergétique assez forte et puis une redondance aussi élevée. Euh, le, le, fait que ça soit, la, la, le fait que dans ce groupement d'intérêt économique, il y ait aussi les collectivités territoriales et en particulier le syndicat d'économie mixte du Val d'Oise qui a la vocation de, de, de, de déployer la fibre sur, sur, sur son territoire, ça, nous, ça va nous permettre justement, comme on en parlait avant, d'avoir une forte connectivité à nos à en particulier et aux plaques régionales qui sont de collecte, qui sont autour de ce data center. Donc j'ai mis les trois plaques de collecte sur lesquelles il y a, au démarrage du projet, une connexion, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Voilà. Et puis la livraison, c'est important. J'avais prévu de faire cette intervention aujourd'hui parce que le, le data center devait être livré en juin, mais il y a un petit peu de retard, il sera livré en novembre. Le financement, ben, le financement aussi, on enfin, midi nous l'a expliqué, c'est un petit peu le nerf de la guerre, mais là, dans ce cas-là, c'est l'EDF et la Caisse des dépôts et le spécialiste des data centers qui s'appelle Euclide qui font le financement initial. Voilà, et puis aussi, bien sûr, on en a parlé aussi juste avant, on est en phase de... on attend, on est dans l'attente. J'ai eu des questions dans la salle sur la, la phase 2 du, de la labellisation qui nous semble important, effectivement, pour mener à bien ce projet. Très rapidement, ben voilà, j'ai mis quand même un petit peu les plans d'architecte pour savoir la taille, le, le bâtiment en, en haut à gauche, euh, donc on voit qu'il y a une deuxième partie donc, qui est déjà existante pour pouvoir faire la deuxième phase, et puis euh, une répartition de ce que ça sera, donc de, les deux salles informatiques, et j'en parlais des 540 m2, il y a quai quelle livraison, des salles, des salles de préparation, euh, ce qui nous a semblé aussi important, c'est qu'il y a des bureaux pour les prestataires, j'en parlerai après, qui vont qui pourront être là pour, pour le, le fonctionnement de ce data center, mais aussi euh, des bureaux réservés aux membres du GUE pour pouvoir se réunir sur place, et puis un espace aussi pour la gestion de crise. Alors l'intérêt aussi de, ce, de enfin dans l'idée de ce groupement d'intérêt économique, ce qu'on a eu comme idée, c'est de se dire effectivement on va être sur la mutualisation, la mutualisation d'intérêts établissement au-delà de l'ESR, puisque avec des collectivités territoriales, avec d'autres partenaires de, de, de, de la fonction publique, avec aussi, dans le cadre du GE, un, je sais pas, pas une, obligation, mais une obligation de pouvoir partager entre nous et mutualiser entre nous au-delà de l'ESR. Mais on s'est dit que nos forces ne vont, seules ne vont pas suffire, donc il faut aussi être accompagné d'un marché de prestations, qui va pouvoir combler ce qu'on ne saura ou ce qu'on ne sait pas faire, peut-être pas ce qu'on ne sait pas faire, mais ce qu'on n'a pas la force de faire. Donc il y a un marché qui est en cours et qui, de, qui sera opérationnel en même temps que la livraison du, du data center, avec un certain nombre de services, donc, je ne pas rentrer dans les détails, parce que la, ça serait ça dépasser le temps de la, de, la, de la présentation et Guillaume ne pourrait plus parler, mais je vous ai mis les, les, les, lots, les lots qui sont dans cet appel d'offres, des lots de télécoms, des, des lots de, pour l'hébergement, pour euh, des gestes de proximité, pour, pour, des, pour euh, aussi accompagner, les, proposer des services en cloud, mais aussi accompagner le déploiement de nos propres services cloud au, dans le sein de ce data center. Alors, je ne sais pas, c'est ah oui, peut-être pas très c'est un peu lisible. Euh, je vous ai dit aussi qu'on a fait, bien sûr, on ne l'a pas fait en, en complètement en aveugle, même si on a pris l'opportunité, et c'est une fois plus décidé par l'ensemble des chefs d'établissement, d'aller vers ce de Center. On s'est aussi posé la question de savoir s'il y avait un intérêt de, des, des équipes, des équipes des ici, euh, pour pouvoir adopter ce, cet équipement. Et donc, on a lancé une enquête qui a été plutôt, qui a reçu un succès, puisque plus de 50% des établissements de France ont répondu à cette enquête, ce qui redonne un panel assez représentatif. Et les résultats, je vous les ai mis ici. Donc, C'est qu'aujourd'hui, il y a à peu près 45% des établissements qui ont dit qu'ils étaient intéressés pour déménager tout ou partie de leur production ou de leur plan de continuité d'activité dès maintenant. Voilà. Il y a encore 20-22% d'établissements qui ont dit qu'ils seraient intéressés pour eux faire un test ils seraient déménager un petit peu pour voir. Voilà. Et très peu d'établissements, je crois que c'est 18, qui ne sont pas intéressés. Alors, en revanche, effectivement, en termes de maturité, la, la, la, la motivation, c'est principalement pour des, euh, des problématiques de, de risque ou, ou de, enfin, de, de sales serveurs aujourd'hui qui ne sont plus adaptés, et qui, de, de, depuis qu'ils sont en train de se casser finalement. Voilà, des des salles serveurs qui ne sont plus adaptées ou qui sont dans, situés, situés dans des zones à risque ou qui présentent un risque lié à la climatisation. Donc, c'est principalement la raison pour laquelle les établissements voudraient déménager dans ce data center, c'est finalement le fait que leur équipement actuel est inadapté à l'évolution. Voilà. Et par, en revanche, les services à, à, à forte valeur ajoutée, pour l'instant, du fait de nos, de, de, de nos collègues qui ont répondu à cette question, euh, n'est pas dans une priorité. Voilà. Et donc les freins, je les ai mis. C'est les coûts, ça revient. Ça faut que ça soit moins cher. La distance, euh, la connectivité, on en a parlé. Voilà. Je vais te laisser la parole à Guillaume, qui va nous faire un retour d'expérience, donc de l'université de Sergi, qui va bientôt déménager 100% de sa production. Bonjour à, à tout le monde. Moi j'ai essayé de, de résumer un peu notre euh, comment ça a pu se passer euh, au sein de l'université depuis 2015, euh, qui est l'année de mon arrivée euh, à la DSI. Euh, moi quand je suis arrivé en fait j'ai découvert un nouveau métier euh, qui était à côté de celui d'informaticien, c'était euh, gérer des clims, gérer des astreintes, redémarrer des onduleurs, trucs que je n'avais jamais fait de ma vie, euh, des systèmes qui sont industriels, donc on n'a pas forcément les habilitations. Euh, c'est très compliqué et en discutant avec euh, bah, tous mes collègues, je me suis rendu compte qu'on avait tous les mêmes les mêmes problèmes et bah, suite à ça en fait en discutant le, le département du Val d'Oise est venu vers nous en disant nous on a un projet de data center communautaire et on s'est dit bah en fait c'est ça la solution la solution c'est de faire faire à des gens dont c'est le métier ce que nous on ne sait pas faire et puis euh, les métiers que personne ne sait faire essayer de les mutualiser, de les inventer mais ensemble, plutôt qu'on fasse chacun de notre côté. Tout à l'heure j'ai entendu les mises à jour CIFAC effectivement, enfin CIFAC et autres hein, mais nous ça nous prend effectivement autant de temps que tout le monde. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à passer de 200 jours par établissement à 200 jours pour tout le monde, mais peut-être qu'on peut diviser par deux, par trois le nombre de jours en mutualisant. Et pour revenir sur une image qui a été faite sur l'eau euh, le cloud, ça existe. On a les gros clouds euh, Amazon, euh, Google et autres. Euh, mais nous, en fait, on, on s'est dit que euh, si on compare entre le puits et puis l'eau courante, on a peut-être un intermédiaire qui serait d'avoir des bonbonnes d'eau. Parce que pour boire, c'est meilleur. C'est euh, peut-être aussi une sécurité euh, pour nous propres. Euh, et peut-être que le cloud communautaire, ça pouvait être intéressant. Voilà, donc on a décidé de se lancer dans le, dans le projet et de voir ce que ça allait pouvoir nous apporter. Euh, on est rentré dans le, dans le GIE et il a fallu quasiment deux ans pour en arriver à la signature ou le vote au niveau du conseil d'administration du fait de faire partie de ce groupement d'intérêts économiques. Euh, il a fallu convaincre les administrateurs, il a fallu administrateurs de l'université, il a fallu convaincre les personnels de la direction informatique qui voyaient deux choses dans ce futur déménagement. C'était d'un côté le fait que les infrastructures allaient partir, donc on allait perdre notre bébé. Donc le fait que ce data center dans un premier temps nous permette d'avoir ce qu'on appelle de l'hébergement sec, c'est-à-dire des baies avec de l'énergie, de la clim, mais c'est nos serveurs, c'est nous qui les administrons, c'est à 30 km de l'université, donc on peut y aller en voiture. Euh, c'est ce qui nous a permis, en fait, déjà, d'arriver à convaincre nos propres équipes et de faire en sorte d'avoir bah, des gens qui, maintenant, sont partants pour ce projet, qui voient aussi toutes les difficultés qu'on a à gérer notre propre infrastructure et qui voient dans, cette, euh, dans ce projet, en fait, une belle opportunité. Ensuite, il a fallu convaincre donc, les administrateurs, pour arriver à faire voter cette, euh, ce point-là, et puis que ça devienne en fait un objectif de l'université. Et dans ce travail-là, dans ce qu'il travail qu a fallu qu'on fasse, en fait, c'est d'arriver à faire euh, émerger ce qui est une contrainte, ce qui est un objectif, ce qui est un moyen. Pour moi, le data center, ce n'est pas un objectif. Et c'est vrai qu'on évite de parler data center, fibre optique ou autre euh, moi je parle d'une chose quand je parle au, à la gouvernance de l'université, c'est le niveau de service qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut une université et des moyens informatiques disponibles 24 heures sur 24 et on le voit bien avec Parcoursup en ce moment, les inscriptions de nos étudiants, c'est pas tellement en semaine, c'est plutôt le soir après 20h quand les parents sont disponibles pour accompagner donc il faut que les infrastructures soient disponibles et ça c'est l'objectif le moyen puisqu'on n'est pas capable de le faire en interne ou alors à des coûts qui sont euh, juste euh, impossibles à supporter, c'est de partir dans le data center. Moi je reviens sur une étude de coûts parce que c'est quelque chose qui m'a été demandé, euh, je rejoins un petit peu ce qui a été dit euh, tout à l'heure par la personne du ministère, c'est en termes d'économie, on est proche de 0%. Par contre, on va avoir un gain en termes de niveau de service qui va être absolument énorme, parce qu'on va passer d'un niveau de service de type tiers 1, tiers 2. Je pense qu'aujourd'hui, avec nos propres infra, quand on regarde ce que nous propose enfin, le Uptime Institute qui permet de, de, de classer les data centers, on est entre tiers 1 et tiers 2. Nous. Voilà. Là, on sera en tiers 3+. Plus. Euh, ça veut dire qu'on a une redondance supérieure à du tiers 3 qui n'existe pas encore dans la norme aujourd'hui, mais je sais qu'ils sont en train de, de changer la classification et qu'effectivement on aura bien cette nouvelle classification on n'est pas en tier 4 on n'a pas les moyens de le faire, mais déjà le tiers 3 plus ce sera quelque chose de largement supérieur à ce que nous on est capable d'offrir le data center ça devient en fait maintenant une réalité, il a fallu qu'on le euh, qu'on dise non voilà, c'est plus un projet ce n'est pas, pas un test. C'est effectivement la réalité. Ça veut dire que ça devient une contrainte pour tous nos autres projets. Et J'ai pris euh, un seul exemple. C'est qu'on a la migration de nos propres infrastructures, euh, firewall, euh, cœur de réseau, etc. Systématiquement, le fait qu'on soit dans un data center, alors dans 6 mois, dans 12 mois, j'en sais rien. C'est de l'immobilier, ça prend du retard, ça a déjà 6 mois de retard, peut-être 12. C'est pas ça le problème. Mais en tout cas, on a pris dans nos objectifs, dans nos projets, ce data center comme une contrainte. Avec une contrainte qui nous a été apportée par les usagers de l'université, c'est vous n'allez pas nous mettre quatre jours d'interruption pour migrer votre infrastructure. Ça veut dire que nous, on en est à devoir aujourd'hui assurer une migration de nos infrastructures sans interruption de service. Voilà. Donc là on fait appel à des gens dont c'est le métier, qui nous accompagnent, dans les renouvellements des cœurs de réseau, on prend des technologies qui vont permettre de faire ça, on espère que ça marchera, si ça marche pas, ça fera un retour d'expérience, et on pourra au moins vous apporter ça, mais moi je garantis jamais à 100% hein, c'est de l'informatique, euh, si ça fonctionnait on serait pas là. En même temps, notre objectif, Enfin, moi j'ai pas été juste tenté par cet hébergement sec, c'est pas mon objectif premier. Mon premier objectif, c'est la mutualisation des compétences, des ressources, et pas pour économiser, pour apporter plus de services. C'est vrai que mon but, c'est pas de diviser par deux le coût, de, enfin le, les frais de fonctionnement. D'ailleurs, je pense qu'on peut pas. C'est pas ce que nous demandent les usagers, c'est nous. Et de toute façon, si on leur retire du service, ils vont chez Google ou ils vont chez Amazon. Euh, et au final, on finit par se retrouver avec des données de la recherche qui sont plus sur le territoire français. Donc, il faut pas retirer de services, il faut en ajouter en limitant les augmentations de coûts, si possible, à 0%. Et donc, on essaye de mettre en place, et donc là, l'université est porteur technique de ces profs de concept qu'on essaie de, de mettre en place. D'abord, un, une infrastructure de type Azure Stack. Voilà. On a une demande, là, c'est plutôt le département du Val d'Oise qui nous le demande. Euh, ils ont besoin d'Azure. C'est comme ça. C'est en fait, on discute pas. Mais est-ce qu'on peut avoir du Azure dans nos propres infrastructures Donc on met en place du Azure Stack. On va essayer. Ensuite, on va mettre en place des, un autre, une autre preuve de concept sur du stockage mutualisé. Ce qu'on s'est rendu compte dans nos échanges, c'est que qu'on sait tous faire de la sauvegarde, on sait tous faire euh, des, du NAS et autres. Par contre, moi j'ai beaucoup de mal en fait pour recruter ou pour avoir dans mes équipes un ingénieur stockage. Quelqu'un qui maîtrise les protocoles, qui va maîtriser les belles les technologies. Donc l'idée, ce serait que, au sein du GIE, et dans l'offre de services qu'on est en train de rédiger, ça en fait partie, euh, d'avoir un prestataire qui nous apporte du stockage. Alors, pour donner des techniques, hein, on est en train de regarder du CEF, on est en train de regarder euh, Dell nous accompagne sur le sujet. Voilà. Maintenant qu'ils ont racheté EMC, ils ont des technologies qui vont peut-être pouvoir être intéressantes. Et comme on est dans Matinfo, euh, bah, c'est assez facile de faire un POC. Et on essaye aussi les technologies réseau de type SD-WAN, de type IVPN. Euh, voilà, on essaye de voir un petit peu ce que ça peut donner, ce que ça peut apporter. La difficulté majeure à laquelle on est confronté, c'est la connectivité. Je rejoins euh, le collègue qui a parlé tout à l'heure. Le, le problème des fibres, en fait aujourd'hui on n'a plus de problème sur la migration, ça c'est réglé. Voilà. Demain, dès que la salle technique est, est disponible, on va dedans, il n'y a pas de problème. La question, c'est les fibres. Il y a deux problèmes. Ça coûte très cher. Et effectivement, nos DSI, euh, financièrement, n'ont pas l'habitude euh, d'acheter euh, des IRU sur des fibres. Enfin, moi, en tout cas, c'est les nouveaux. Et quand on fait un devis, euh, les montants qui arrivent, c'est absolument... Euh, enfin, c'est énorme. C'est éventuellement le budget de deux... Enfin, c'est deux années de budget. Si on veut les acheter. Donc la question c'est comment on les mutualise. Et on a la chance d'avoir le Val d'Oise qui a développé un réseau de fibres optiques. Nous on a déjà techniquement les fibres, elles sont là. Maintenant on n'a plus qu'à trouver comment on les achète et comment on les utilise. Donc on a des pistes, on ne peut pas en parler encore maintenant parce que c'est simplement en discussion. Mais je pense que d'ici 3 à 6 mois on aura des réponses sur comment on a fait. Parce que moi je constate que par rapport à une entreprise privée, c'est que nous, nos clients, sont sur des sites. Les sites sont en général assez proches les uns des autres, en tout cas pour Sergi. Euh, on a l'habitude de, de la connectivité à 10 gigas, à 40 gigabits par seconde entre les sites. Et ça, aujourd'hui, aucun opérateur peut nous le garantir simplement. Ou alors à des coûts, c'est pareil, qui sont tellement énormes qu'on ne regarde même pas les devis. Voilà. Donc, en fait, euh, moi, je rejoins complètement le la remarque qui a été faite, c'est que pour moi, la question, ce n'est pas, pas le cloud. Ce n'est pas le data center, ça c'est facile, c'est maîtrisé aujourd'hui. La question, c'est la fibre optique. Voilà. Si on peut en disposer à des coûts relativement modestes, alors la migration est simple, et sinon la migration est très complexe à faire. Voilà. Euh, moi j'avais une... Petite question par rapport au, au GIE. Est-ce que, est-ce qu'il y a donc des, enfin, on a parlé un petit peu, mais est-ce qu'il des ressources humaines qui, qui sont prévues au niveau de, au niveau de la structure Alors, le, enfin, je sais peut-être, peut pas. Effectivement, c'était assez suffisamment clair. Donc, au niveau du GIE, il y aura une, des, des, une structure de personnel embauché par le GIE, m, m, voilà, qui viendra, à, à, qui, qui sera complétée donc avec les fameux marchés dont je vous ai parlé qui pourront apporter du service euh, à la demande. Voilà. Donc euh, déjà, dans l'offre dans de services de base, sur l'hébergement d'une baie de base, le, tous les services de proximité seront intégrés dans les marchés. Donc, on entend... Enfin, euh, sont intégrés dans l'offre. Donc on entend un service de proximité, euh, les gestes, les premiers gestes sur la baie, euh, vérifier euh, l'accueil des gens pour... Euh, la, la sécurité, donc, euh, en entrée du site... Euh, l'accueil des gens qui devront intervenir sur les baisses, il y a des prestataires, etc. Oui, ce n'est pas vraiment une question, c'est vraiment pour insister sur ce, la dernière remarque du collègue là, sur le, le, le réseau. Qu'est-ce qui se passe Je vous dessine. Bon. Euh, sur le, le, le réseau, c'est-à-dire le data center, nous, on y pense tous, mais si on n'a pas le réseau, aucun, aucun d'entre nous n'iront risqué à aller déployer quoi que ce soit sur ces data centers. Moi, je le dis... De, de la part d'un établissement qui a même pas de renater hein, c'est-à-dire il faut aller le, les chercher à 150 km, ça nous coûte une fortune puisque c'est et pour avoir que du 1 Giga, pas plus, on est déjà saturé. Et, et donc effectivement, on, on s'aventure dans le data center parce que pourquoi on y va Parce qu'on se dit en y allant, on va peut-être enfin nous entendre sur le réseau. Hein voilà, c'est euh, aujourd'hui on est voilà, renater est là. Hein, je, euh, il entend les grands établissements euh, il y a des, j'entends des 10 gigas mais on n'a même pas ça quoi. Voilà, euh, et comme dirait un collègue je ne sais pas s'il si est là, on est obligé de couper le wifi pendant les examens, on est obligé de, de, de gérer les services aujourd'hui alors quand je dis ça à mon président, il est hors de lui quoi. en disant, mais tu ne peux pas faire la sélection des services numériques, on en est arrivé à faire la sélection des services numériques pour pouvoir prioriser et assurer une continuité pour ce qui est l'urgence l'urgence c'est la plateforme PEDA c'est l'ENT, c'est la messagerie. Après le reste, ben, si, voilà, si on est saturé, euh, et ben on différera, et c'est tout. Donc, euh, allons-y sur le data center, le problème, il n'est pas là, c'est pas le data center aujourd'hui, c'est tout simplement le réseau. Voilà. Euh, RenateR a un métier de base, il faut qu'il revienne sur son métier de base, et il y a cent et quelques établissements, il n'y a pas que 30 points rainataires en France à gérer, il y en a plus que ça. Quitte à ce que les dialogues soient avec les régions, mais que, voilà, on, on a encore un travail de fond et de base. Les routes ne sont pas là, les autoroutes ne sont pas là, c'est Peut-être une ou deux remarques et, et, et questions. Euh, Dominique, tu parlais de donc, novembre 2019, Donc avec combien de retard et, euh... Parce que juste après, j'entendais dire voilà, 6 mois, 12 mois de retard, on ne sait pas trop. Enfin, la date de novembre 2019, c'est la date initiale, ou c'est celle qui intègre déjà euh, les, les 6 mois de décalage enfin, C'est juste pour euh, savoir enfin, si, tu, si tu sais. Hein. Oui, oui là, le, en fait, ça devait ouvrir en juin 2019, donc novembre 2019, c'est avec le, le décalage, et qui est lié en fait. à enfin, un ancien site EDF, il y a des surprises au niveau de la dépollution. Voilà. D'accord. Et, euh, et ensuite, euh, un peu pour faire écho aussi aux échanges qu'on a eu tout à l'heure sur la labellisation, évidemment il ne faut pas attendre la labellisation, Enfin, il faut y aller. Euh, sure. sans, ah, si la remarque était qu'on était dans la démarche de labellisation, mais bien pas sûr. en attente. D'accord, très bien, Bon, bah, merci, merci beaucoup. Bonjour Dominique, moi j'ai une autre question. Est-ce que vous avez établi euh, un, un bordereau de prix ou une tarification euh différenciés selon les, les, les potentiels usagers. Et avez-vous testé vos, votre tarification avec des, des gros labos de recherche, par exemple Il y avait beaucoup d'écho, je n'ai pas très bien entendu. Manuel, si tu m'as posé la question de savoir s'il y avait une, une tarification... Une, tari, une tarification différenciée par rapport aux, aux usagers que vous avez ciblés euh, Non, en fait, la tarification est unique pour l'ensemble du GIE, mais on a des prix... On a essayé d'être sur des prix plafonds euh, très compétitifs par rapport à l'offre euh, commerciale. Voilà. Et vous avez, vous avez testé ces, cette tarification avec euh, des, des laboratoires ou des unités de recherche qui pourraient potentiellement euh, être hébergées chez vous ou pas Alors, Sur les unités de recherche, on ne l'a pas fait. On moi, je l'ai fait sur quelques, sur quelques DSI, mais comme tu le sais, <rire> la calcul des coûts complets chez nous est, est difficile. Mais euh, le. L'intérêt aussi d'être avec EDF, c'est que le coût d'électricité est très faible, donc rien que sur ce, rien que sur ce enfin, cette partie du budget, l'économie est substantielle et fait déjà baisser très fortement le coût d'hébergement à la baie. Alors, je ne peux pas en dire, on a des, des, des objectifs, je ne peux pas en dire beaucoup plus, puisque les marchés, vous avez bien compris, sont en cours. Voilà. Bonjour, dans le Data Center et dans son offre de service, dans le lot numéro 7, je crois, vous parliez de Cloud Hybrid. Et je voulais savoir ce que ça voulait dire pour vous. Euh, Est-ce que ça a une relation, par exemple, avec euh, la preuve de concept de l'établissement sur Azure Stack, euh, ou c'était une autre approche que vous aviez vis-à-vis euh, -vis de ce, ce lot sur le, Je vais reprendre l'intitulé, c'est parce que ça va dire... Cloud hybride, ah oui, c'est ça, oui, enfin, c'est effectivement... Des, des, alors, ça, c'est... Des... Guillaume en a parlé, mais peut-être il peut répondre, c'est des c'était des besoins des collectivités territoriales, va répondre. Alors, le principe du cloud hybride, on l'imagine, en fait, dans ce lot de deux manières différentes. C'est-à-dire que vous avez une infrastructure chez vous, et vous voulez du débordement dans le data center. Voilà, pour être certain de savoir où le débordement sera, sera installé, où dans le cas, on peut très bien imaginer de serveurs portés par l'UNIF, et on a besoin d'une manière ou d'une autre, et là on est au sein du data center pour le service, donc on est plutôt en mode SaaS, et pour une raison ou une autre, on a besoin d'un débordement, on pourrait très bien imaginer d'aller déborder en fait dans, dans un cloud public, et on est déjà en train de regarder en fait des systèmes par exemple à base de Amazon S3, où en fait le, le côté stockage S3 serait fait chez Amazon mais l'ensemble des, des flux serait chiffré. Voilà donc on est en train de, de regarder des systèmes de type euh, Google Doc, euh, voilà où en fait le stockage c'est du S3 chiffré. Ça veut dire que voilà, donc enfin, voilà ce qu'on entend par Cloud Hybride et le test qu'on est en train de faire c'est euh, du Azure Stack avec une partie des briques dans Azure et le, le, le reste, et surtout les données, et principalement les données de la recherche, et RH, évidemment, avec le RGPD, euh, au sein du data center. Alors, ça n'a peut-être pas de rapport avec la question, mais je peux aussi faire une précision. Une des questions qu'on nous pose souvent, c'est de dire, oui, mais un data center à l'île de France, ou si on déménage tout, est-ce qu'on fait notre PRA, notre PCA C'est une question qu'on s'est posée dans le cadre du GIE, oui on a cherché un autre endroit un autre pour, pour pouvoir réaliser ce PRA, ce PCA, et alors je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais j'ai eu la réponse ce matin, on a trouvé. Voilà. Donc on aura, dans le cadre du GE, un deuxième data center sur les mêmes conditions et de, et de, et de, de, de, de public et de tarifs pour pouvoir faire notre PRA ou notre PCA dans un autre data center. Oui, je... Je voulais, je voulais donner une petite précision par rapport à ce que disait Guillaume tout à l'heure quand il a inscrit problème Renater, et puis pour répondre aussi un peu à Joël sur sa remarque. Pour préciser une chose, Renater n'a jamais connecté et ne connecte pas les établissements en direct. Renater déploie des nœuds régionaux. Et c'est les établissements qui s'organisent via des réseaux d'accès pour, pour se connecter au, réseau, enfin, au nœud, au nœud Rénater. Donc enfin, là j'ai vu que sur le, sur le projet de data center, il y a trois réseaux d'accès qui sont impliqués. Donc la connectivité à Rénateur ne devrait pas poser de problème. Surtout qu'il y a certains où on est quand même bien impliqué dans leur gestion. Donc ça, va, ça devrait pouvoir le faire. Après, effectivement, sur certaines, dans, dans certaines régions, les réseaux d'accès... Un petit peu, ça peut poser quelques petits soucis, mais le problème, il est le problème du réseau d'accès, pas le problème de Renater. Et Renater s'implique et de, de plus en plus auprès des réseaux d'accès pour aider les réseaux d'accès à, en, en, à, à monter en régime et, et à apporter le vrai besoin qu'ont les établissements. Mais euh, si un établissement ne peut pas avoir une connexion à 10 gigas, c'est parce que son réseau d'accès ne peut pas lui apporter ces 10 gigas. Nous, RenateR, on les apporte sans problème. Ce n'est pas, pas, pas un souci, ça. Et donc... Euh, euh, voilà, Ce n'est pas parce que c'est du réseau que c'est un problème RENATER. C'est un problème de réseau d'accès avant tout. Et le problème des réseaux d'accès, c'est quelque chose qui est bien pris en compte et le ministère aussi et pousse beaucoup pour que RENATER euh, s'implique plus dans les, dans les réseaux d'accès parce que c'est le bout en bout, devient, on le voit là, devient un vrai problème mais c'est un problème qu'on prend en charge. Mais... On ne peut pas résoudre nous-mêmes tout seul parce que c'est ce c'est voilà, pas dans notre mission que de, de connecter en direct les établissements. Bonjour. Oui, bonjour. Euh, quel est le coût de cette infrastructure pour les sociétés qui vous accompagnent, EDF, Euclid et puis Caisse des dépôts Le coût, la, la, la tranche 1, coûte 17 millions. J'ai répondu à la question Derrière ça, c'est la question de, de la rentabilité du système. Quoi. 17 millions font le rentabiliser sur un certain nombre d'années. Donc, Ça va décliner le prix des services derrière. Il enfin, y a beaucoup d'écho, j'entends très mal les questions. Mais je veux dire que si, vous avez, si ces sociétés ont mis 17 millions dans ce data center-là, il faut bien qu'ils rentabilisent à un moment. Quoi. Donc, oui. ça, ça, derrière ça va découler le, le, le prix des services que vous allez pouvoir offrir de toute façon. Oui. L'objectif, en fait, des, des enfin, je dit, le, le c'est vraiment un data center communautaire. Enfin, Les partenaires ne sont pas là pour pouvoir en tirer un bénéfice subséquent et très intéressant. L'intérêt voilà, est effectivement de pouvoir offrir des services aux, aux, membres des, aux membres du GE à des tarifs les plus bas possibles.